Bien le bonjour, les sixièmes. Alors, vous avez sous les yeux un magnifique oiseau qui s'appelle une perdrie. Ben, Figurez-vous que cet oiseau, qui est très beau, vous voyez, son plumage est irisé, plein de reflets euh, euh, iridescents. Et puis, euh, cet oiseau eh ben, se mangeait beaucoup au Moyen-Âge. On en mangeait parce qu'on le trouvait naturellement dans les bois et les forêts. Et alors, ça a inspiré une, euh, une histoire très célèbre au Moyen-Âge, qu'on appelle le « dit des perdries ». Et bien entendu, c'est un fabliau qui met en scène des personnages stéréotypés. Et on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Je vais vous le lire et une fois que vous aurez écouté cette histoire et que vous aurez pu accéder également au texte si vous voulez, vous pourrez répondre à des petites questions qui vous sont jointes au travail dans Classroom. J'espère que ça va vous amuser. Voici donc le, le, le, le fabliau en question. Je vais vous le lire. Un jour, un paysan découvre, par le plus grand des bonheurs, deux perdrix prises dans une haie, à côté de sa ferme. Elles se sont sûrement heurtées en vol et ont terminé leur course, la reine morte. Ça ne se produit que rarement. L'homme, fier et satisfait de sa découverte, les confie à son épouse pour qu'elle les cuisine, tandis qu'il part inviter le curé se joindre à l'excellent repas dont la pensée seule lui met déjà l'eau à la bouche. Mais sa femme achève les préparatifs du festin bien avant que son mari ne soit revenu. Elle retire les perdrix de la broche, au bout de laquelle elle grille à petit feu. L'odeur savoureuse de la chair cuite lui caresse le nez. Elle détache un morceau de la peau rôtie pour goûter. Elle est de nature très gourmande, c'est là sa faiblesse. Quand Dieu lui fait don d'un fruit, elle ne garde pas de côté, oh non, elle se contente sur l'instant. La tentation est trop forte. Elle ne peut contenir davantage l'envie de mordre dans les deux ailes d'une perdrix. Ah, oh, délicieuse La coupable est un peu inquiète tout de même. Elle sort jusqu'au milieu de la rue pour s'assurer que son mari ne revienne pas encore. Personne. C'est grand dommage que de me faire attendre de la sorte, pense-t-elle. Comment puis-je faire de la bonne cuisine si mon homme tarde autant à rentrer Le fumée qu'exhalent les oiseaux rôtis met son estomac à la torture. Si elle goûtait le reste, elle mange encore un peu d'une perdrie, si bien qu'il est à présent impossible d'en laisser. Du premier volatile, il ne reste bientôt plus que la carcasse. Et le second pourquoi ne pas en profiter aussi Elle sait bien de quelle manière elle trompera son épouse s'il lui demande pourquoi les deux oiseaux ont disparu. Elle pourra toujours mentir et affirmer que euh, deux chats sont venus ensemble à l'instant où elle euh, les retirait de l'approche. Elle a voulu se débarrasser de l'une des, de des deux bêtes qui approchait de trop près et profitant qu'elle soit ainsi occupée, l'autre compère en a dérobé une. Elle s'est tournée vers lui et c'est alors que le premier, euh, chacun a pris la sienne. Elle n'a pas été très à droite, certes, il faudrait bien le reconnaître, mais en tout cas, oui, son récit sera plausible. Elle s'en retourne de nouveau dans la rue pour guetter la venue de Gombo. Toujours personne. Sa langue endure mille tortures dans la bouche, à la pensée de la seconde perdrie, toute chaude, sur le plat. Vraiment, elle deviendra folle si elle ne la dévore pas, sur l'instant. D'abord, la chair du cou. Elle s'en lèche les doigts. « Ah, oh, oui, mais à présent. »« Je ne peux pas en rester là, songe-t-elle. Il faut que je finisse le tout, j'en meurs d'envie. » Bientôt, il ne reste plus rien des deux petites bêtes. Le paysan est enfin de retour. Il crie de la rue. « Mamie, sont-elles cuites ?»« euh, Elles l'était, mais les chats les ont emportées. Je n'ai pas réussi. »« Que dis-tu là ?» Le mari se précipite sur son épouse comme un possédé. Sa colère est si grande qu'il veut la battre. Elle l'arrête. C'était une plaisanterie. Recule, va. Euh, je les ai mises au chaud. Elles auraient été moins bonnes, tièdes. Ah, par Saint Lazare, je me serais bien fâché si tu avais commis pareille étourderie. On va sortir la nappe blanche, puisqu'il fait beau. Prends mon meilleur gobelet de bois. Je vais le chercher. Toi, prépare ton couteau. Il a grand besoin d'être aiguisé. C'est exact, j'y vais de ce pas. Le paysan ôte sa chemise et s'approche de la meule, son couteau tout nu en main. Le curé arrive à cet instant, heureux à la seule pensée de se délecter d'une bonne perdrie. Il salue la dame, mais elle le prévient aussitôt Messire, messire, fuyez au loin, mon époux veut se venger de vous, il prépare son couteau, il va vous couper les, les, les oreilles. Que racontez-vous là Il m'a dit qu'il avait deux perdries à partager avec moi, et que nous allions profiter ensemble de leur chair délicieuse. « Avez-vous cru ces paroles Voyez-vous des perdrix ici C'est pas encore le temps de la chasse. Regardez-le, là-bas, à sa meule. Oh »« C'est vrai, je crois bien que vous dites vrai. » Le curé n'attend pas, son hôte est jaloux et violent. Il le sait bien, il s'enfuit sans demander son dû. et la femme appelle son mari. Hey, « Hé, messire Gombeau Sois patiente, mon couteau n'est pas encore prêt. »« Arrive Arrive sans plus attendre. »« Que se passe-t-il »« Tu le sauras assez tôt, tu ferais mieux de courir si tu veux tes oiseaux. » Le curé s'est enfui avec les perdris, Vois toi-même »« Avec mes perdris. Le président se précipite dans la rue, son couteau en main. Il court aussi vite que ses jambes le lui permettent. Il crie au curé quand il l'aperçoit. « Vous ne les aurez pas pour vous seul, celles-là Vous ne les mangerez pas !» Le prêtre ne saisit rien de ce qu'il entend, mais il se retourne et constate que Gombo le poursuit avec de grands gestes. La course l'épuise, mais il accélère son pas. Il court à en perdre le souffle. Le vilain, plus rapide et leste, s'approche. Le curé sent qu'il va bientôt être rattrapé. Sa soutane entrave ses mouvements. Heureusement, il a de l'avance. Il parvient au presbytère et il s'y enferme. L'autre secoue la grille en vain. Le paysan s'en revient alors chez lui, tout triste. Il interroge son épouse. « Dis-moi ce qui s'est passé. »« Eh bien, euh, le curé est arrivé, puisque tu l'avais invité. Tu connais ses faiblesses. Il a guère fait attention à moi. Il a voulu contempler les perdries. « Je ne pouvais pas refuser, car tu l'avais invité pour qu'il mange qu'il en mange une. »« Quand il les a aperçus, il s'est jeté dessus et il s'est enfui avec. »« Elle n'était plus assez chaude pour le blesser. »« Tu as été absent longtemps. Que faisais-tu Je n'ai pas tardé à t'appeler. »« C'est peut-être vrai, dit le paysan. » Cette histoire vous le montre. La femme est née pour tromper. Dans sa bouche, le mensonge devient vérité. La vérité devient un mensonge. Pas besoin d'en dire davantage. J'ai fini le récit. » Voilà c'est un vieux récit. Comme vous avez vu, c'est un récit très misogyne. Misogyne, ça veut dire qu'on met, met en avant une sorte de, de haine de la femme. Donc c'est typique, malheureusement, de cette époque, hein, de battre sa femme en particulier. Vous l'avez vu dans certaines farces qu'on a pu aborder. Et donc cette histoire, évidemment, elle a été un petit peu adoucie dans la version que je vous propose, parce qu'on ne veut pas vous scandaliser, mais je vous laisse deviner euh, ce que la femme le dit à son mari, euh, pas, pardon, pas à son mari, mais quand elle voit le curé, elle profite de ce moment pour faire croire au curé que son mari, qui est en train d'affûter un couteau, va lui couper quelque chose. Alors dans l'histoire originale, évidemment, ce n'est pas les oreilles, mais bon, bien entendu, euh, ça fait très très peur au curé qui s'enfuit. Alors voilà, cette petite histoire, très ancienne, a très souvent été adaptée au théâtre. Malheureusement, j'ai pas trouvé de version très satisfaisante, mais on pourrait s'amuser à l'écrire, cette pièce, puisqu'il y a beaucoup de dialogues. Toujours est-il que pour l'instant, j'aimerais m'assurer que vous avez vraiment compris l'histoire. Alors, ce que je vous demande est fort simple, ma foi. Je vais vous demander de répondre à une série de questions sur ce texte pour vérifier tout simplement que vous avez pris le temps de vérifier les mots difficiles dont il y a la soutane, par exemple, il y a euh, quelques mots qui peuvent entraver votre compréhension du texte, et puis on verra très bien si vous avez compris l'histoire en répondant aux petites questions que je vous soumets en parallèle à cette lecture. Voilà, j'espère que cette histoire vous amuse, et que vous pourrez en tirer des sources d'inspiration pour d'éventuelles petites scénettes. À bientôt, les sixièmes, portez-vous bien